Quand je me suis engagé dans la lutte, je rêvais euh, que les manifestations à laquelle j'avais l'habitude de participer, qui sont nombreuses, on va dire, hein, depuis, euh, depuis que j'ai 20 ans, puissent devenir euh, énormes. Euh, pourquoi je dis ça C'est parce qu'effectivement, euh, je voyais des gens que je n'avais euh, jamais vus avant les manifestations. Donc du coup, euh, ouais, cet espoir était, était que qui est une vague énorme de soulèvement et de renversement. L'espoir que j'ai vu dans le mouvement des Gilets jaunes, on va dire au fur et à mesure, parce qu'au début, c'est vrai qu'il y a aussi des craintes, mais assez rapidement, ce qui m'a vraiment séduit L'effort euh, que faisaient les uns et les autres pour s'écouter, s'entendre, euh, je dirais, une forme euh, d'éducation populaire qui ne disait pas son nom, c'est quelque chose que je n'avais jamais connu ailleurs, euh, l'effort réel de, de déconstruction des préjugés, j'ai trouvé, euh, trouvé vraiment extraordinaire et essentiel. Ah, mon monde idéal. Le monde idéal, je ne sais pas s'il existe un monde idéal. Il me semble que le monde idéal serait celui où euh, on prendrait l'habitude un petit peu comme un, comme un mécanisme qui serait sans cesse de, de se remettre en question, sans cesse de reposer les choses, de. Euh, le monde idéal, moi, ça me fait penser à quelque chose de figé, que le monde idéal serait tout sauf, sauf figé, sauf fini. Le monde idéal, c'est un, un monde qui serait essentiellement fait de questionnements permanents.